Salut à tous Allez, déjà un grand merci pour votre participation au concours du char séparatiste à gagner, qui est présenté dans l'Expresso de la semaine dernière. Vous avez fait preuve de beaucoup d'humour, voire même de poésie, ça m'a fait plaisir. Il vous reste 11 jours pour participer. Attention, si vous voulez être tiré au sort, il faut mettre votre commentaire dans la vidéo de l'Expresso de la semaine dernière. Parce que je ne vais pas naviguer d'un expresso à un autre pour vous retrouver. Donc tout est centralisé sous la vidéo qui en parle et c'est celle de la semaine dernière. Je vous mets euh, le lien par ici. Par là. <rire> je vous mets le lien ici. Au programme aujourd'hui de cet expresso, des bisontins, on va parler de Games Workshop, des sorties de FFG et de Edge. Et bien sûr, on fera un point sur les KS et sur les tournois. C'est parti Et on commence avec le site Qui Commence, qui est donc un partenaire officiel de la page. L'ambition du site, c'est de se spécialiser dans les jeux de figurines. Vous y retrouverez donc la gamme de Games Workshop, mais également du Carnage, du Infinity, du Trône de Fer et évidemment toute une gamme Star Wars. Vous retrouverez également du modélisme, de la distribution de décors et de tapis des marques les plus reconnues. Bon alors, je sais ce que vous dites, il a déjà un partenariat avec Philibert, un nouveau partenariat avec Qui Commence. Deux choses. Déjà, Qui Commence, comme je vous l'ai dit, c'est des spécialistes du jeu de figurines, alors que Philibert est plus large au niveau de sa gamme. Et puis surtout, ce sont des Byzantins. Et moi, je suis né à Besançon, et entre Byzantins, on se serre les coudes. Voilà, donc j'ai décidé de soutenir ce projet, dans lequel il y a notamment Johan que je salue, et puis aussi Julien. J'avais déjà fait des vidéos avec les jeux de la comté, hein, notamment la, présentation, la première présentation de Bushido en français. Donc c'est déjà quand même des magasins que je connais bien, euh, j'ai confiance. Et euh, ben, qui plus est, il y a un partenariat avec eux. Si vous tapez le code promo Pierre O que je vous mets en lien sous la vidéo, vous aurez 10% sur vos commandes de Star Wars Légion. Bien entendu, on travaille en étroite collaboration. Ils m'ont d'ores et déjà demandé de faire une espèce de lettre au Père Noël du joueur de Star Wars Légion. Qu'est-ce qu'il voudrait voir apparaître Sachez que sur le site, il y a du droïde B2. Alors, foncez vite parce que je crois qu'il est, euh, est en rupture dans pas mal d'endroits. Là-bas, il y a du droïde B2 euh, de disponible au moment où j'enregistre la vidéo. J'espère qu'il en restera au moment où je la publie. Et euh, j'ai déjà vu avec euh, Julien, il va euh, se lancer en fait euh, dans une commande et on va proposer également, vous voyez, je dis déjà « on », mais ils vont proposer également de la VO et ils vont se bolider. Il y a Sabine qui est également présente euh, sur le site si vous voulez la commander. Euh, on va essayer de faire en sorte à ce que même la VO soit disponible, essayer de trouver un petit peu, de gratter euh, les stocks un petit peu partout pour vous proposer une gamme des plus élargies et qui corresponde le plus à ce qui est attendu sur les tables. Donc voilà, n'hésitez pas euh, à vous lancer, à les aider à se lancer et à s'imposer un petit peu euh, sur le milieu du jeu de figurines qui est quand même assez compétitif. Euh, mais voilà, c'est des bisontins, ça me tient à cœur, et puis vous allez voir, euh, en plus de ce site, il va y avoir euh, des espaces, des espaces de jeu qui vont être créés dans l'Est de la France, et je pense qu'on s'y reverra. Allez, on passe aux sorties, on commence avec Games Workshop, la V9 arrive, l'éveil psychique Paria aussi, déjà bien commenté sur YouTube, notamment par Heavy. Alors là, bah, c'est tout un éventail hein, d'extensions euh, des règles pour vos armées de l'Inquisition, euh, des générateurs de noms, des fiches techniques actualisées et bien d'autres bonus. Vous aurez 80 pages avec du contexte historique, des missions qui vous permettent de recréer les batailles, des profils pour les Inquisiteurs et neuf assortiments de règles de théâtre de guerre décrivant les environnements suivants, la toile, le monde sanctuaire en guerre... Le monde dévoré, le monde démon, le monde ruche, le monde forge, la jungle périlleuse, le monde délabré et le monde nécropole nécron, tout un programme. Ce sera accompagné de sublimes figurines, on va retrouver Ephraël Stern et Kiganil, tout simplement connu sous le titre de Paria, le second était un guerrier des Arlequins. Du dieu moqueur, banni par les siens, il erre désormais aux côtés de Stern. Il l'a accompagné par des chemins obscurs et détourné jusqu'au haut lieu du savoir occulte qu'on appelle la bibliothèque interdite. Et c'est par son intermédiaire que Stern a pris contact avec les Inari. Directement issu de la bande dessinée classique et des histoires ultérieures illustrées par Kev Walker, en voici les protagonismes controversés sous la forme de figurines. Bon, de figurines absolument euh, merveilleuses, c'est clair, mais surtout au niveau des socles, hein, quand on voit euh, l'intérêt qu'ils ont posé euh, à, à bien travailler cela, je trouve que euh, celui de l'arlequin est absolument bluffant, hein, comme ça, les, les, les cases qui, euh, qui s'envolent, euh, franchement, c'est classe, il euh, ben, y en a d'autres qui devraient un petit peu s'en inspirer, est-ce que nous vendre des socles pff, tout plats, et puis après tu colles, et puis tu fais preuve de ton imagination bon, Après, moi, les socles, ça me casse les couilles, hein, donc euh, autant il y a du travail dessus euh, de préposer euh, mieux c'est. Parce que si on me demande d'essayer de peindre et de monter euh, des branches d'art dessus, euh, j'y arrive pas, donc du coup je fais un socle noir et je fais de la merde. Voilà, là, quand je vois ça, ben, j'ai quand même vachement plus envie. On retrouvera également euh, Kyria euh, Draxus euh, qui en tant qu'inquisitrice euh, de Lordo Xenos, S'adjoint à merveille à n'importe quelle armée impériale confrontée à la menace des Xeno. Armée d'un gantelet énergétique et d'un chante-deuil, une capsule shuriken, il y a largement de quoi semer la mort de près. Ou de loin et ça c'est super intéressant d'avoir une figurine polyvalente elle est aussi accompagnée de song c'est son espèce de petit dragon qui lui facilite la canalisation de l'énergie psychique enfin l'illuminor zveras est un puissant choix de qg pour l'armée necron hein, dont vous savez que la v9 est sous l'égide des necrons et donc, il peut augmenter les capacités mécaniques de ses guerriers jusqu'à des sommets d'efficacité militaire rarement atteints. Il manie une lance spectrale et une arme antique et terrible, tant pour faucher l'ennemi à distance que pour le frapper à la mêlée. Et puis bon, euh, là, franchement, stop. C'est hallucinant. On touche la perfection sur une figurine comme ça, euh, à la fois au niveau des détails, mais franchement... La scène, le, le, le théâtral qu'il y a, en fait, sur cette figurine, c'est juste magnifique. Le perso qui est en train de se faire absorber la gueule euh, par cette espèce de flux d'énergie. Euh, moi, c'est simple, je crie au génie. Euh, que ce soit clair, je ne suis pas spécialement affilié ou amoureux de Games Workshop, mais quand je vois une figurine comme ça, je crie au génie. Sans transition, on va te parler d'un petit jeu qui s'appelle Wasabi, son extension supplément Piment. Un peu plus de piment et d'interaction pour ce grand classique du jeu tout public dans cette extension de nouveaux dés et de nouvelles cartes vont venir épicer un peu plus votre jeu. Vous découvrirez de nouveaux effets et euh, ben, soyez bien attentifs durant votre tour et surtout celui des autres joueurs. Partagez encore plus de plaisir pour déguster les wasabi, grâce à cette extension il sera désormais possible de jouer à 8 joueurs. Allez, on passe chez Edge avec Machi Koro, qui sera sous son nouveau jour, en fait, dans cette version Legacy. Vous jouerez 10 parties différentes au cours d'une campagne narrative, où vos choix auront une répercussion sur l'évolution du jeu. Votre boîte deviendra ainsi parfaitement unique et Tout au long de la campagne, des éléments seront ajoutés à votre partie et pourront faire votre joie, mais aussi vous pousser à vous creuser à fond les ménages. Plus vous progresserez, et plus vous connaîtrez de détails de l'histoire, mais aussi vous en connaîtrez un peu plus sur cette île étrange et mystique. Cette aventure rendra la onzième partie rejouable à l'infini, mais avec une configuration qui sera unique puisqu'elle sera liée à vos choix précédents. Grâce à l'auteur Rob Davio, euh, qui a créé le système Legacy et conçu les jeux Risque Legacy et Pandémique, quand même, euh, rien que ça, euh, vous pourrez jouer 10 parties uniques qui façonneront votre boîte pour toutes les aventures suivantes. On notera également le retour de Love Letter, euh, qui est un jeu rapide. De déductions et de prise de risques dans lesquelles les joueurs doivent déjouer les plans de leur adversaire pour gagner la confiance de leur belle petite princesse. Allez, on passe chez FFG. Le dévoreur de toutes choses. Il est venu de l'espace. Les investigateurs doivent contenir et détruire le dévoreur de toutes choses dans un scénario pour horreur à Arkham. Des équipes d'investigateurs doivent découvrir comment le vaincre, hein, vaincre cette créature extraterrestre qui a la capacité de dévorer absolument tout sur son passage. Ce scénario peut être joué de manière indépendante ou en tant qu'aventure annexe durant n'importe quelle campagne. Il peut être également joué par n'importe quel nombre d'investigateurs en mode multijoueur, c'est sympa. Du côté L5R, à la recherche de la vérité, est un paquet dynastique qui contient 60 nouvelles cartes, 19 cartes en 3 exemplaires et euh, 3 cartes en un exemplaire unique destiné à améliorer votre deck déjà existant. Alors en parlant de L5R, on va vous faire une présentation du jeu de rôle, puisque là aussi on a eu la chance de toucher quelques exclus de la part de FFG et on les salue au passage, on en reparle très vite. Sinon, chez FFG, on continue à développer euh, la gamme Marvel avec euh, Doctor Strange. On a un paquet de 60 cartes qui comprend un deck pré-construit de 40 cartes pour le Doctor Strange, 24 nouvelles cartes euh, qui peuvent être rajoutées à n'importe quel deck de héros, et puis un set Nemesis mettant en scène le perfide Baron Mordo. Allez, du coup, on passe au Kevin Olin et le nouveau bébé de Holy Grail vient d'arriver sur les KS, hein, c'est Rallyman Dirt. Alors Rallyman, vous connaissez si vous êtes fidèle à la page, on vous l'a fait euh, découvrir avec un unboxing et un let's play dantesque. Et bien cette fois-ci, euh, ça va vous permettre de vous mettre au volant de voiture de rally. Cette fois, pas de course sur un circuit, mais il va falloir faire le meilleur temps dans des spéciales de terre de neige. Alors les mécanismes sont les mêmes hein, que pour le GT, mais il y a quand même il y avoir beaucoup de nouveautés qui vous permettent de simuler une course de rallye. Dans laquelle il faut gagner un maximum de temps Donc on va pouvoir faire des drifts pour mieux contrôler sa voiture Des virages ultra serrés pour gagner du temps Des sauts pour gagner des cases tout simplement Et puis c'est quelques-unes des nouveautés que propose cette boîte Chose importante, tout le matos c'est compatible avec un Rallyman GT et ça c'est génial. Le all-in est à 115 euros avec frais de port. La campagne ne fait que commencer donc il y a beaucoup de surprises à voir pendant les 20 jours qu'il reste au niveau de la campagne. Au niveau de l'actualité de la page, je vous donne rendez-vous ce mercredi à 21h pour la présentation exclusive en français de Cadbanet et de Padme Amidala. Un grand merci à FFG de nous avoir envoyé ces boîtes largement en avance de la sortie puisqu'elles vont sortir tour du 17 juillet. Donc ça va nous permettre de les traiter comme il faut. Je vais les peindre, je vais les monter, je ne pense pas que je vais vous les présenter avant parce que j'ai déjà fait hein, des vidéos sur ces personnages-là, mais où je vous présentais les cartes, pas toutes, et ben du coup ce sera pour vous l'occasion de découvrir ces cartes dans le Sarlac qu'on vous proposera. Bien entendu, comme dans l'ancien Sarlac, vous aurez des propositions de tricks par les meilleurs joueurs du territoire, et puis ensuite on fera un petit débat. Ce sera sans aucun doute beaucoup plus court que le premier. Dans le premier Sarlac, il y avait beaucoup, beaucoup de figurines à vous proposer. Donc là, je pense qu'on va discuter, mais on va surtout bien prendre le temps d'étudier ces deux figurines. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous remercier pour euh, votre fidélité à l'Expresso, qui est une formule qui euh, s'impose dans le paysage ludique, et euh, franchement, ça fait chaud au cœur. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, Pas parce qu'il n'y a que ça pour votre type d'en face. Allez, à très bientôt. Ciao